François Bayrou, bonjour. Emmanuel Macron s'adresse aux Français tout à l'heure, mais il a déjà prévenu qu'il n'annoncera ni dissolution, ni remaniement, ni référendum sur les retraites. Qu'est-ce qui lui reste du coup Il lui reste deux choses très importantes. Alors, tout le monde a repris ni euh, dissolution, ni remaniement, ni référendum. Euh, je veux dire, ce sont des armes que le président de la République en 5 République a dans sa main mais j'imagine que c'est pas pour les utiliser aujourd'hui, c'est pas c'est pas des c'est pas des réponses de cet ordre. Alors qu'est-ce qu'il a d'autre euh, il a deux impératifs. Le premier de ces impératifs, c'est rassurer les Français sur la nécessité absolue de la réforme. Euh, peu, que, euh, au fond, le président de la République a dit hier quelque chose que je, que je partage profondément. Il a dit euh, on n'a pas réussi à faire partager aux Français euh, euh, les raisons de cette réforme. C'est un euphémisme. Ouais. Euh, oui, on, on, peut, on peut aussi dire comme ça. Euh, et donc, euh, et donc ce, ce, euh, cette mission du président de la République est de partager avec les citoyens qui l'ont élu, avec les Français... Euh, au fond, le, euh, le fond de cette affaire, le fond de cette démarche. Pourquoi Et vous savez que je me suis beaucoup exprimé sur ce sujet. Pourquoi Parce que les déséquilibres dont on n'a pas parlé, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'en a pas parlé, les déséquilibres financiers du système de retraite français, qui les paye Eh bien, c'est les générations à venir, parce que ces déséquilibres entre 30 et 40 milliards par an, au moins 30 milliards de déficits, on les paye par la dette. Mais ça on, a, on ça va détailler tout ça on François Bayrou, il est vrai alors il est vrai que que beaucoup n'en parlent pas pour des raisons que je que je comprends pas on bien. On va détailler tout ça, mais vous mais, dites premier et point, et donc, il doit montrer premier que la réforme point, justifiée il doit et il va continuer à, rassurer à et sur point. le fond de la réforme. Deuxième point Et deuxièmement, il doit replacer euh, l'action du gouvernement, l'action de l'exécutif, sa volonté euh, en tant que président de la République, dans un cadre plus large et plus projeté vers l'avenir. Parler de la suite, parler d'autre chose que des retraites. Pas d'autre chose. Les, euh, sans la réforme des retraites, plus rien n'était possible pendant euh, un temps certain. Euh, C'était euh, une, une situation de blocage, ça aurait été une situation de blocage sans issue. Euh, mais il est vrai que la campagne présidentielle c'est à mes yeux, un peu limitée, N'a abordé que cette question de la réforme des retraites, alors qu'il y a la grande question du projet national des, des grands enjeux et euh, du modèle de société français. Sauf que François Bayrou, aujourd'hui, euh, qui est aujourd'hui absolument en péril. C'est ça qui est en péril. Mais vous Nous voyez voyez avons, un... excusez-moi, vous voyez bien l'ambiance qui est actuellement dans le pays. Vous voyez bien ce qui se passe dehors, dans les rues, tous les soirs. Si Emmanuel Macron arrive tout à l'heure à 13 h en disant :« En fait, vous n'avez pas tout à fait compris ce qu'on voulait faire parce qu'on l'a mal expliqué. » Oui, bah, sans doute. Mais vous mais, pensez que ça va passer euh, Vous pensez que mais, et, et, euh, Comment dire S'il ne change rien, ça va passer. Quand passe... quelque chose est vital pour un peuple, il est du devoir des responsables. De le conduire à son terme en l'expliquant. Je trouve que cette partie explication a été euh, un tout petit peu euh, oubliée. Donc et il doit faire son côté. mea culpa non, je... non, on ne fait pas de mea culpa <rire> Je ne partage pas l'idée le, le, de l'autoflagellation. Il est euh, le président de la République, il est en charge, vous voyez bien qu'il n'y a aucune autre majorité disponible. Et donc, il a la responsabilité euh, de partager avec les Français les raisons profondes de tout ça. Et la raison profonde et première, euh, et de justice et d'équité, c'est qu'on peut pas continuer à surcharger les générations qui viennent, vous reconnaîtrez un thème que j'ai beaucoup défendu, avec une dette qu'ils vont devoir assumer en plus de leurs conditions de travail, Ça, en plus argument. des nécessités de la société dans laquelle nous vivons. Ceci est une injustice crasse et devant laquelle les générations qui en profitent devraient être honteuses. Faire payer les plus a... jeunes à long terme pour les boomers, euh, c'est, c'est, comme on dit, euh, c'est moralement inacceptable. Parce que la situation politique aujourd'hui, François Bayrou, elle est catastrophique Hier à l'Assemblée nationale, c'était les questions au gouvernement. Et Mathilde Panot, euh, la chef de file des Insoumis, s'est adressée à Elisabeth, à Elisabeth Borne, la première ministre. Écoutez. Madame la première ministre, vous céderez. Vous céderez car vous ne tenez qu'à neuf voix. Vous céderez car deux Français sur trois souhaitent votre départ. Vous céderez. Car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement, relève d'une folie. Vous céderez Et au moment où vous céderez, il sera déjà trop tard. Car vote de votre pouvoir, il ne restera que des débris. Est-ce qu'un gouvernement reste légitime quand il a failli être renversé à neuf voix près ben, S'il avait été renversé, euh, même à une voix, ben, il aurait quitté ses fonctions. Euh, la démocratie, vous savez, euh, la République... Euh, a été votée à une voix. Et euh, heureusement, elle s'est imposée, elle est légitime. Euh, c'est comme ça que la démocratie fonctionne. Alors c'est serré la démocratie, et là en l'occurrence, ça l'était. Mais si c'est serré la démocratie, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire preuve de panache et de soumettre la loi retraite au vote des députés, pour qu'on se compte, pour que vous vous comptiez, pour qu'on voit s'il y avait une Mais majorité aujourd'hui pour réformer le, ou non le système le, euh, ce sont des questions qui ont été abordées par les fondateurs de la Vème République, et même avant eux, par ceux qui ont essayé de sauver la quatrième République finissante. Avant le 49-3, il y avait la possibilité de la faire voter ou non, cette loi Oui, mais euh, euh, heureusement, le 49, ce qu'on appelle le 49-3, qu'on a laissé diaboliser parce que euh, on est stupide, parce que on est ignorant euh, la plupart du temps. On a laissé diaboliser une, une disposition essentielle de la Constitution, qui est celle-ci, le gouvernement vient devant les députés et dit, voilà, ce projet est vital pour le pays et pour ma vision de l'avenir. Si ce projet ne peut pas être adopté, alors je n'ai plus rien, je n'ai plus de légitimité. Il vient et on remet aux députés le vote suprême, c'est-à-dire le sort du gouvernement. Ceci a été voulu par euh, euh, toute la quatrième. République finissante, quand ils n'en pouvaient plus de devoir exploser le non, Parlement là, vous voyez, comme vous voyez là, le et puis par vous -même, vous le général auriez, de Gaulle. Vous auriez voulu qu'il qu y ait un vote sur le texte, sur la réforme des retraites. Oui. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait preuve de l'acheter Non, euh, en aucune manière. D'abord, c'est pas lui, c'est le 49-3, c'est le gouvernement qui le demande. Oui, enfin, on sait bien que c'est lui Ce n'est pas, oui. pas Emmanuel Macron qui a, qui a demandé non. à Elisabeth Borne d'enclencher le 49-3. Euh, Je président, sais techniquement, c'est pr euh, la première ministre qui le... Euh, ne... ben, le président de la République a essayé jusqu'au bout de euh, rassembler un nombre suffisant de voix. Mais pour moi, quand vous remettez aux députés le sort d'un gouvernement, vous leur donnez le pouvoir le plus important, le pouvoir maximum. Parce que les députés, à ce moment-là, répondent euh, « euh, Oui, nous considérons que euh, ce... Euh, nous acceptons que ce texte soit pour vous essentiel. » Et c'est ce qui s'est passé. Alors, à neuf voix, ben, ça prouve que les institutions que nous avons euh, acceptent le pluralisme, pour une fois. Ça ne s'est pas produit euh, souvent. François Bayrou, au commissaire au plan président du Modem et maire de Pau, l'invité de France Info jusqu'à 9h. Le fil Info à 8h41 avec Maureen Suignard. De nouvelles actions en cours en ce moment contre la réforme des retraites. Impossible d'entrer à Marseille via l'A55. Des manifestants ont allumé des feux de palette sur la route. La grève se poursuit aussi dans les raffineries Total Énergie. Les expéditions sont arrêtées. 12% des stations service manquent d'au moins un carburant sur l'ensemble du territoire. Quels peuvent être les mots d'Emmanuel Macron alors que la réforme a été adoptée avec le 49.3 interview du chef de l'État à 13h. C'est à suivre en direct sur France Info. Dési Hier, le chef de l'État parlait devant les parlementaires de son camp. « La foule qui manifeste n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus », dit Emmanuel Macron. Réaction ce matin du président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. « Le rôle du président, c'est de chercher à apaiser, pas de donner le sentiment de jeter de l'huile sur le feu », dit Olivier Marlex. Des attaques de drones russes touchent l'Ukraine ce matin. Trois morts à Kiev, selon les autorités locales. Moscou dénonce de son côté des des attaques sur le port de Sébastopol, en Crimée. France Info Le 8.30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. On est toujours avec l'un des hommes qui murmure à l'oreille du président, François Bayrou. Euh, la loi, on l'a dit, la loi... Je la murmure reste... à votre oreille d'abord, surtout. Oh, je vous écoute, on, on est un peu moins J'écoute vos réponses, oui. Euh, la loi est adoptée, on l'a dit, euh, grâce au 49.3. mais est-ce que vous conseillez à Emmanuel Macron d'attendre, avant de la promulguer, le temps que ça se calme dans le pays Franchement, on a des souvenirs comme ça. Je, Jacques Chirac avait, avait fait un, un choix de... Promulgation, suspension et, du CPE. Et, et il s'en est, est jamais remis, pour dire la vérité. Donc, euh, le, le cheminement normal, on n'est pas à la promulgation. Le Ça cheminement normal, c'est que le texte a été adopté, ou est réputé adopté, et que maintenant il part au Conseil constitutionnel. Il part au Conseil constitutionnel avec deux questions qui sont posées autour de ce texte. La première, c'est est-ce euh, que on peut euh, imposer un référendum sur ce texte tout de suite euh, en principe, la, la loi dit qu'il faut un an, mais il euh, y a une question qui est posée sur euh, ce référendum d'initiative partagée oui. avec les citoyens. Il y a une deuxième question. Vous y seriez question. favorable ce, Pardon Vous y seriez favorable Non, ce, euh, je vous dirai après si vous voulez. Les, euh, deuxième question. Sur la validité euh, de la loi. Sur le texte. Ben oui. euh, Est-ce qu'il est ce que ces dispositions sont constitutionnelles Est-ce que son adoption a été constitutionnelle Et là, vous êtes inquiet Et là, il y, y a, y a un mois. Non, je aucune crainte. Sur Rien. Quand on, quand vous êtes absolument certain que il euh, euh, y a des menaces sur le pays et qu'on peut les a, et qu'on doit les affronter, on aurait pu les affronter différemment. Je j'avais d'autres idées, je les ai défendues longtemps euh, sur sur le texte des retraites. Mais il demeure que aujourd'hui. Euh, il y a péril en la demeure, si on ne fait rien. Et donc, euh, je comprends très bien le, la démarche qui, est, qui a été suivie, même si, je crois, oui, en effet, on aurait pu faire autrement, et notamment, on aurait pu associer les Français à la réflexion sur ce sujet. Euh, donc, ah oui. vo donc, voilà ce la point de pas accélérée... Donc, on euh... n'est pas à la promulgation. La promulgation, c'est une fois que le Conseil constitutionnel a rendu une décision en disant... Ceci est constitutionnel et ceci ne l'est pas. Et sur le référendum d'initiative partagée, c'est pas une solution pour sortir de la crise. Non, je, euh, j'ai défendu beaucoup l'idée que oui. euh, la réforme des retraites devait être adoptée par référendum. Ça fait 15 ans ou 20 ans ah ouais. que j'ai défendu. Cette... Mais euh, la réforme des retraites, elle est là. C'était une démarche complètement différente et on ne peut pas changer elle est là, de mais démarche. Elle n'a pas été votée par l'Assemblée nationale et elle, elle a été Non, je suis français. en désaccord avec vous. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Suite au 493 Oui, mais euh, quand même, c'est une disposition essentielle. Mmh. Rocard s'en est servi 28 fois, je crois. Euh, dans mon souvenir, c'était presque plus, parce qu'on avait l'impression que c'était tout le temps. Euh, 28 fois, vous n'allez pas dire que c'est anticonstitutionnel. Je n'ai pas dit ça. C'est le... Chacun des parlementaires... En son âme et conscience, s'est vu remettre la décision suprême, est-ce que, étant donné ce texte, vous renversez le gouvernement ou vous acceptez que le gouvernement continue avec ce texte Comment on peut faire plus plus plus chargé de signification pour pour un pour un vote parlementaire François Bayrou, la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir face à, à ses troupes, face aux, aux députés et sénateurs de la majorité. Est-ce que c'est un dérapage ou un non. bras d'honneur comme le dit ce matin le Rassemblement national Oui. Les mots dans ces dans ces périodes sont facilement excessifs. Est-ce que c'est le cas euh, Est-ce qu'ils le sont Moi je moi je n'aurais pas dit les choses comme ça. Euh, je vais le dire comme je les aurais dites. Euh, et pardon, chacun il les a bien il les a, il les a bien chacun, dit. Vous étiez là Non, j'étais pas. Ah, chacun euh, dirigeait un débat sur la fin de vie et c'était ah. très très intéressant. Euh, chacun a sa légitimité. Euh, les manifestations ont leur légitimité, mais ça n'est pas une légitimité supérieure à la légitimité démocratique. La constitution, je vous rappelle, dit euh, « la souveraineté appartient au peuple qu'il exerce au travers de ses représentants ». Euh, et donc, euh, c'est euh, de la constitution. Et en plus, pour ceux qui aiment, pour ceux qui aiment ai le, le, les souvenirs euh, littéra euh, de littérature, c'est Victor Hugo. Cette grande, cette distinction entre la foule et le peuple suffit d'ailleurs. De se remettre devant les yeux euh, ce qui s'est passé aux États-Unis avec les partisans de Trump qui ont essayé de prendre le Capitole. Où était la légitimité Est-ce que c'était dans la foule qui assaillait le Capitole et qui voulait renverser Où, où, où est-ce que c'était Dans les institutions des États-Unis d'Amérique euh, et euh, par les représentants. Vous avez peur qu'il qu qu nous arrive un... la même chose Non, pas du tout. Je j'illustre. Je, euh, il a. Le, le, le président de la République a eu une formule, euh, la mienne est un peu différente, il a eu cette formule, mais je donne l'illustration de cette formule. Lorsqu'ils ont attaqué le Capitole, c'était une foule, mais elle n'avait pas la légitimité des institutions. Et donc il faut, il faut trouver cet équilibre-là. Mais pour ma part, je ne nierai pas euh, la légitimité des manifestations. Vous se entendez Quelque chose s'exprime... Euh, qui est euh, très important pour les, pour les gens qui, euh, qui viennent là. Euh, C'est pour moi euh, le... Le symptôme de cette incommunicabilité dans laquelle on se trouve, entre le, euh, les pouvoirs euh, officiels et les citoyens de base, ça fait euh, plusieurs décennies, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans, qu'on est dans ce, cette espèce de mur de verre. Et c'est ce mur de verre qu'il faut faire sauter. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse, moi. Euh, François Bayrou, on n'a pas beaucoup vu et pas beaucoup entendu édouard Philippe, euh, ces dernières semaines. Il donne ce matin euh, une interview. Est-ce que vous trouvez que c'est normal euh, Qu'un ex-premier ministre, qui est l'un des piliers avec vous euh, de la majorité, avec son parti Horizon, ne défende pas la réforme comme d'autres Moi, je. Euh, je ne donne pas de leçons euh, euh, aux gens avec qui je me bats. Euh, avec qui vous vous battez Oui. Avec. Pas contre qui, qui Non, avec qui côté Non. Ouais. On <rire> sait euh, que vos relations ne sont pas toujours euh, d'une chaleur extrême. Être, on se trompe. Ah bon euh, nous avons été sur des lignes politiques différentes et même très différentes. Euh, et euh, Mais sur alors, les retraites, il a, le a ça, ça, des, il, exprimé, il a fait le job. C'est pas planqué. Il simuler Ça, c'est, ça, c'est, ce sont des appréciations. Il s'est exprimé. Il a fait le job. Il s'est exprimé. Il s'exprime aujourd'hui oui. encore. Euh, et euh, euh, simplement, il a pris euh, la distance euh, qu'il lui est apparu légitime. Et en tout cas, moi, j'ai. Euh, j'irai à son congrès samedi, ou à sa réunion samedi, euh, parce que je trouve que dans la majorité, je dirais même au-delà de la majorité, on est co-responsable de l'avenir. On a chacun à sa place, on tient une des clés de ce que cet avenir doit être. quand Édouard Philippe, ouais. et nous, et euh, euh, En Marche, Renaissance, euh, chacun a sa place et ses clés et moi d'un mot quand il dit ce matin de... justement qu'il faut étendre la majorité macroniste à gauche euh, aux élus de gauche qui ne sont pas euh, d'accord avec la Nup vous êtes d'accord avec lui le quinquennat doit se recentrer un peu euh, c'est drôle que, comme question en fait pourquoi tout, mais parce que euh, le, euh, on et vient d'essayer d'élargir vers euh, droite la droite et ça n'a pas vraiment marché ah, ça a marché quand ah même. Bah, il y a un tiers 40... du groupe qui vote la... oui, mais il y en a, y a... un tiers non, qui a voté oui, euh, pour renverser les Abidjan. Écoutez Elisabeth bien, Nord, ouais. oui, mais au lieu de regarder le, le, le verre un tiers vide ou deux tiers, tiers vide, plein, oui, bon. et deux tiers plein, de... vous trouvez que c'est un succès le euh, Non. Le... Ah bon. Vous savez bien que non. Vous savez bien que je ne partage pas cette expression. Euh, c'est ni un succès ni une victoire. C'est simplement l'issue le, le, d'une période de tensions très difficile, l'issue institutionnelle. Après il reste l'issue euh, dans, le, dans le peuple. Euh, on a essayé d'élargir vers les Républicains, il y en a 40 d'entre eux qui n'ont pas voté la censure. Mmh. C'est quand même pas rien. 40 députés de l'opposition, élus dans l'opposition, qui ont dit non, nous ne voulons pas renverser le gouvernement. après au avoir bénéfice, négocié pendant des semaines au là, mais vous avez plié de plein ce fois. texte. Euh, mettez-vous, euh, je sais bien, en euh, caricature à grands traits, euh, euh, mettez-vous à leur place. Ils sont fait élire dans l'opposition, souvent contre des candidats qui soutenaient le gouvernement. Et euh, au moment de la réforme la plus difficile, donc impopulaire, ils font l'effort et moi je leur en ségrerai. ils font l'effort de ne pas renverser le gouvernement, de dire non, ça n'est pas un sujet légitime pour renverser le gouvernement. Alors il y en a 19 qui ont voté la censure, euh, C'est euh, tout ça, ça fait ça fait des vagues en interne et c'est beaucoup en effet. Mais euh, je n'ai pas envie de parler légèrement euh, de sujets qui, j'en suis sûr, euh, dont, j'en suis sûr, ils les ont vécus avec euh, euh, tension intérieure aussi. On poursuit dans un instant avec vous François Bayrou, 8h52, le fil Info Maureen Suignard. Il n'y a pas eu d'arrestation préventive assure sur France Info le préfet de police de Paris. Une cinquantaine d'arrestations dans la capitale hier soir. La défenseur des droits se dit préoccupée et inquiète vis-à-vis -vis de ces interpellations. La contestation contre la réforme des retraites se poursuit. Des rassemblements tous les soirs depuis l'utilisation du 49.3 dans plusieurs villes françaises. Interview du président de la République à 13h à suivre en direct sur France Info aujourd'hui. Nouvelle journée de mobilisation nationale à l'appel des syndicats à demain, la SNCF prévient, le trafic sera très perturbé. Les détails seront donnés à 17h cet après-midi. À Paris, la RATP annonce que plusieurs lignes de métro seront ouvertes, mais seulement aux heures de pointe. Et dans ce contexte difficile pour le gouvernement, on apprend que le projet de loi immigration ne sera pas examiné comme prévu la semaine prochaine au Sénat. Examen reporté de ce projet phare de l'exécutif qui ne fixe pas de nouvelles dates. La plateforme ouvre dans moins de 10 minutes maintenant pour postuler pour devenir bénévoles aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il faut être majeur au 1er janvier prochain et être disponible au moins 10 jours. Les bénévoles accueillent les spectateurs et aident aussi à l'installation de certains équipements sportifs. France Info. Le 8.30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. François Bayrou, nouvelle journée de mobilisation demain à l'appel de l'intersyndicale. Est-ce que Emmanuel Macron doit tendre la main au syndicat Est-ce qu'il doit recevoir Laurent Berger de la CFDT, Philippe Martinez de la CGT, alors qu'il a refusé On s'appelle il y a quelques jours. Je trouve que ça serait bien, au stade où nous sommes. Il faut retisser les fils. Il faut retrouver le contact et le dialogue. Alors, naturellement, c'est mieux si on a en tête un scénario euh, d'issue de, de, de crise. Mais dans les jours qui viennent, ou les semaines qui viennent, oui, il faudra que le, que le fil soit renoué avec euh, les partenaires sociaux. Mais pas pour parler des retraites, pour parler d'autres choses. Non, mais on parle que, quand vous recevez quelqu'un. Vous imposez pas le sujet de conversation. Hein, si, euh, si vous me recevez, je suis sûr que c'est vous qui posez les questions. Et que donc, de ce point de vue-là... Mais ça, vous l'avez dit, et il vous a dit quoi Bon, je pense qu'il sait ce que je pense, oui. Mais il dit non. Non, non je ne crois pas. Il a pas toujours par... dit non. Oui, mais il a dit non parce il que a dans le vers processus, euh... mmh. s'il avait ouvert... Pendant le processus parlementaire, une négociation avec les organisations syndicales, ça voulait dire que ce qui se passait à l'Assemblée n'avait plus aucun sens. Et donc la logique des choses a été respectée, et je crois que ça serait bien qu'on renoue les fils. On apprend ce matin que ce qui devait être la prochaine grande loi du quinquennat, la loi sur l'immigration qui devait arriver devant le Parlement dans quelques jours, la fameuse loi en même temps, qui était censée séduire à la fois la droite et la gauche, est reportée. Euh, Souhaitez-vous qu'elle soit enterrée non, je, je pense que c'est un, un grand sujet d'inquiétude pour les Français, d'inquiétude, d'interrogation, d'inconfort. Et je pense qu'un chemin existe pour que les sensibilités différentes, euh, je me suis expliqué souvent, y compris à votre micro sur ce sujet, pour que les sensibilités différentes puissent reconnaître que euh, nos concitoyens euh, présents dans le pays, y compris issus de l'immigration, peuvent trouver euh, un un mode de vie en commun, des règles de vie en commun, pour être, euh, pour partager quelque chose de l'avenir, sans renoncer à ce qu'ils sont, Il n'y a clairement aujourd'hui aucune majorité pour voter euh, ce texte, puisque la droite a déjà dit, cette fois c'est clair, euh, que pas une voix de droite ne la voterait, et que toute la gauche est contre aussi. Euh, il faut utiliser le dernier 49.3 de la, de la mandature. Non, je pour pense euh, que ça ne serait pas une bonne idée. Sur la loi immigration ou sur toute autre loi Non, sur, la loi, sur une loi... Il euh, y a des lois qui sont des lois de... qui créent des tensions. Ce n'est pas le moment, aujourd'hui précisément, on verra dans quelques semaines, mais je crois que ce n'est pas le moment euh, de mettre sur la table des textes qui, euh, qui sont euh, inflammatoires, hein, qui, qui créent de l'inflammation. Donc oui, un report de cette loi, mais pourquoi pas plus tard est ce ben que oui, est... Elle n'est pas enterrée on ne peut pas éluder les responsabilités qui sont celles des gouvernants devant l'état de la société française et du, et du pays. Mmh. Euh, rien ne serait pire que de mettre tout ça de côté et de s'en aller en sifflotant, en se fichant éperdument de ce qui va se passer par la suite. On la est suite est dangereuse, le monde est dangereux, l'Europe est dangereuse. Et la France n'est pas armée comme elle devrait l'être parce qu'elle sait depuis des décennies, euh, au fond, elle n'a pas affronté les nécessités de l'éducation nationale, les nécessités. Euh, vous évoquez. Ça, c'est d'autres sujets encore société. à aborder par la oui, suite. Gros sujet. Juste une dernière question, François Bayrou, vous avez été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Euh, Mediapart, qui a pris connaissance de l'ordonnance de renvoi, rapporte que les magistrats y prêtent notamment votre rôle central euh, dans le système frauduleux Alors, qui a été écoutez, mis. Moi, place. je vais répondre en une phrase. Allez-y. Tout ça euh, ne tient pas un quart de seconde. Et comme il y aura un procès, euh, maintenant on, on le sait, euh, tous les, ou presque tous les députés européens qui étaient accusés ont été lavés et blanchis, y compris cette dernière de semaine, y compris Marielle de Sarnez, qui est morte il y a deux ans, euh, le, les, les, les magistrats disent qu'elle n'aurait pas dû être pour, poursuivie. Je vous dis qu'il n'y a rien dans cette affaire qui soit véridique euh, et, euh, et qui puisse permettre de supporter à une À aucun moment, le Parlement européen n'a pris en charge des salaires de personnes qui travaillaient aussi pour le au, parti. Ah, aussi, ils avaient aussi, des militants. Oui. Mais euh, à aucun moment... Pour le parti cette accusation n'a été fondée sur des faits, et ça sera prouvé. Et quand vous êtes totalement certain de votre innocence, ou en tout cas du caractère fallacieux des accusations, eh bien vous n'avez pas l'âme troublée, et je ne l'ai pas. Merci François Bayrou, et bonne journée.